Celui-là, non. Celui-là, non. Ah, celui-là. Aujourd'hui, je vous emmène dénicher vos futurs locaux professionnels chez Giboire pour une série consacrée au job de l'immobilier. Ça tombe bien, il recrute. Suivez-moi. Bonjour. Bonjour, Eric Demarnot, directeur immobilier entreprise. Bienvenue chez Giboire. Alors Eric, il paraît que Jiboire recrute, que tu as un Tout job fait. pour moi. Moi, j'ai pour habitude, tu sais, de me faire offrir un café dans les entreprises que je visite. On y va Eh bien, écoute, suis-moi. Merci. Va. Eric, merci pour le café. Eh bien, je t'en prie, avec plaisir. Ces moments de convivialité sont hyper importants pour moi. Avant de parler de job, présente-moi d'abord le groupe Giboire. Le groupe Giboire est un groupe immobilier familial qui existe depuis plus de 90 ans. Exigence et qualité est le maître mot. Et vos chiffres clés des chiffres clés, Jiboire, c'est aujourd'hui 200 collaborateurs qui réalisent un chiffre d'affaires de plus de 100 millions d'euros. Mais c'est également 5200 logements en gestion locative, 1000 entreprises installées sur le territoire et 1000 logements vendus par an. Bon alors moi, ce job m'intéresse, mais il consiste en quoi vraiment au quotidien alors Tout d'abord, le négociateur doit se constituer un portefeuille d'offres que ce soit de bureaux, de murs commerciaux ou de locaux d'activité. Et donc, par conséquent, il est en relation régulière avec des propriétaires, qu'ils soient privés ou institutionnels. D'accord. Ensuite, le négociateur est à l'écoute du client pour étudier son cahier des charges et répondre au mieux à ses attentes. Attentes que ce soit en termes de, de situation géographique, de budget bien entendu et de fonctionnalité. Et pour mon logement Eh bien, pour ton logement, je te propose qu'on aille rejoindre en vélo Mathieu Gardin, en centre-ville, qui est le responsable de l'agence Habitation Rennes-Métropole. Allez, c'est parti Je présente Mathieu. Bonjour. Bonjour, bienvenue. Merci. Bah, je suis venu voir au quotidien euh, ton métier. Alors mon job, c'est de permettre aux vendeurs et aux acquéreurs de se rencontrer et puis ensuite les accompagner aux différentes étapes de leur projet immobilier. Et puis bien sûr, un grand travail de prospection au quotidien afin de rencontrer de nouveaux prospects. Bon et toi, pourquoi tu aimes ce métier okay. Moi, je suis passionné par ce métier depuis 15 ans euh, parce que chaque projet est unique, chaque client est unique et aucune de mes journées ne se ressemble. On a une multitude de tâches à réaliser au quotidien. Et alors moi, les qualités qu'il me faut pour bosser avec toi Alors pour bosser avec moi, il faudrait que tu sois dynamique, challenger et que tu aies une âme de développeur. Bah écoute, ça me va. Merci beaucoup. <rire> J'en prie. Savoir écouter, afin d'apporter la meilleure réponse et permettre la meilleure négociation. À deux heures de Rennes, tout est possible. Ce qui compte, c'est le projet du client avant tout. On joue collectif, en synergie. Le sens du relationnel avec une pointe de technicité. Les deux pour être maître de son territoire. Marathonien, bien sûr, on ne court pas pour le one shot. Eric, Mathieu, merci beaucoup pour la découverte de votre quotidien. Prie. Prie. Bon, moi, je ne suis pas un fin négociateur immobilier. Par contre, vous, vous avez sans doute l'envie et le profil de rejoindre les équipes commerciales de giboire immobilier d'entreprise ou d'habitation. postulées. Quant à moi, je vous donne rendez-vous pour un prochain épisode chez Jiboire, dans la promotion <smart noise>